Je dois continuer leur prise de masse ou je dois faire une sèche Comment ça Bah je sais pas, je me demande si je dois sécher là. Il me trouve gras. Là tu veux encore sécher Je suis grassouillé là. Là tu veux sécher encore. Frère, toi là ce que tu dois faire, bah, je t'explique, c'est faire de la compétition. Vas-y, vas-y, va faire de la compétition, arrête de te regarder. <musique> Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Bon les gars, l'été arrive, on se demande tous si on doit sécher Ou continuer en prise de masse Peur de perdre de la force euh, Nous dans nos coaching, on vous demande toujours vos objectifs Et il y a certaines personnes qui ne bon, savent la pas La majorité, ils veulent sécher Ouais, mais il y a certaines personnes aussi qui ne savent pas s'ils doivent prendre du, du muscle Ou sécher Ouais, c'est vrai Donc on va essayer de, de vous dire à quel moment il faut se poser cette question Si oui ou non vous devez sécher Est-ce que vous avez un intérêt ou non à sécher quoi. Voilà. Vous êtes sur mon à vous demander, l'été il arrive On veut faire les kékés sur la plage, on veut montrer qu'on a travaillé, on est beau, on a des pecs, on a des abdos, tout ça. Mais est-ce que vous avez un intérêt à faire ça Parce que c'est pas bon pour tout le monde en, faire, en fait de faire ça. Normalement, si vous avez bien travaillé toute l'année, s'ils ont travaillé correctement, ils sont bien alimentés, vous avez les abdos plus ou moins apparents toute l'année. Voilà. Logiquement. On voit le ventre est plat, on voit un peu les dessins pour certains parce que bon, ils ont pris un peu de fat. Si t'as fait les choses bien, en 2-3 semaines, juste tu réduis très légèrement tes calories, c'est même pas une sèche, c'est plus un dégraissage. T'as les abdos, c'est fini, t'es prêt pour aller sur la plage. Ces gens-là, ils sont pas concernés déjà normalement. Les gens un peu comme, ben, comme toi, normalement. Ouais, ouais, ceux qui s'entraînent sérieusement régulièrement tout au long de l'année normalement en six semaines un dégraissage et c'est bon et si vraiment vous avez un shoot photo ou un événement et vous voulez être prêt là oui là oui vous pouvez aller creuser au niveau de la sèche et, et faire durer le truc un peu plus longtemps ça. pour moi ces gens là normalement ils sont pas concernés par la sèche ça va plus être un petit dégraissage rapide et on virait 2-3 kg hop finito c'est bon un peu de rétention d'eau et ça lui, la compagnie on a les abdos pour cela c'est fait après on a aussi ceux qui débutent la musculation ouais, qui ils ils ont, qu ont un un corps de, de débutant, tu vois, ils ont pas de physique vraiment, est-ce que tu leur conseillerais de sécher ou de prendre de la masse Bah déjà ça va dépendre de où ils partent si on est sur un skinny fat, genre le mec est tout maigre avec un, un bide, moi je vais conseiller c'est pas une sèche, ça va être de partir sur un léger déficit calorique, voilà. mais très léger pour que le ventre il parte et comme on est débutant on prend quand même de la masse il va se muscler, il va virer le ventre et il va repartir sur une vraie base bien saine, tu vois voilà, vous pouvez pas entamer une transformation physique si vous avez un taux de, de, de masse grasse qui est grasse. très mal réparti, non mais je suis tendance à dire matière de, de masse grasse supérieure à 15% les gars. Si vous voulez commencer une transformation physique, euh, descendez euh, votre body fat en dessous des 15% ouais. et ensuite vous pourrez faire un programme euh, d'athlétisation en fait. Simplement euh, refaire du sport, avoir une diète euh, équilibrée. C'est ça. Juste se mettre à la muscu, descendre son body fat et ensuite euh, se mettre sérieusement à la musculation. Ouais c'est ça Ce sera même pas vraiment une sèche, c'est un rééquilibrage alimentaire en fait qu'ils vont faire. Euh, après ce sera pareil pour les personnes qui sont en surpoids, qui sont vraiment très très gros ou vraiment euh, au dessus des 20% de body fat on va dire. Ouais. C'est ça va être un rééquilibrage alimentaire, on va chercher à aller repartir sur une bonne base, entre 12 et 15% de fat, c'est là où on est optimal pour faire de la masse, on est bien. Donc vous voyez les gars, que ce soit n'importe quel profil, on parle jamais de sèche. Non. On parle toujours de rééquilibrage alimentaire, et ça faut vraiment comprendre. C'est totalement différent. Euh, les sèches, le mot sèche, il vient du bodybuilding, ouais. Donc les bodybuilders qui utilisent des produits dopants. Nous, on est natif. Attends, sort, vite fait. Va faire un tour là-bas, va là-bas Donc on n'a aucun intérêt à descendre très bas en masse grasse à, à, à creuser euh, le déficit calorique trop loin Sauf, comme on l'a dit au départ, si vous avez un shooting, shooting vidéo ou, ouais. Vous êtes mannequin ou vous êtes youtubeur fitness et que vous avez là, préparé oui. une grosse vidéo Mais sinon, aucun intérêt les gars euh, Essayez juste de faire un dégraissage pour avoir les abdos apparents Juste être propre, c'est Parce que sinon vous allez saccager ouais. euh, votre physique Métabolisme, Donc, tout va prendre Le métabolisme, la force, les muscles et les Même la santé, on n'est pas fait pour être très très sec On n'est pas fait pour ça Donc ouais on disait Les personnes qui ont des années Des années de muscles, Normalement ne sont pas concernées. Pas des sèches C'est voilà Les skinny fat Rééquilibrage alimentaire Les gros Rééquilibrage alimentaire Les skinny tout court Les maigrichons Ceux qui sont comme ça Pas de ventre ni rien Mais les abdos quand même Eux sont déjà très secs Ils ont déjà les abdos Mais eux Normalement ces gens-là Ils se posent pas la question De sécher Directement ils veulent prendre de la masse Eux ça va être manger Manger, prise de la masse Prendre du poids Ça sert à rien de faire de sèche les gars Nous on moi sûrement, toi je parce sais on pas. Les on, a, on a tous fait l'erreur de faire des sèches euh... première année direct. Voilà. Dès la première année, tous les ans même. Euh, mais nous c'est parce qu'on on aimait ça en fait. On savait qu'on allait aller en Italie. J'ai euh... fait que ma première année. Après je l'ai refait au bout de ma troisième année parce que j'ai compris que c'était une erreur. Voilà. C'est une erreur. Après ça dépend de ce que vous voulez. Moi je sais que à la connerie. plage, je voulais juste être très bien. Donc euh, je faisais ça tous les ans. Mais ça ralentit votre progression. Oh, okay, oui. Donc le Pimous il a atteint son top physique avant moi en parce que justement, ans, justement années, bon. il a, il a euh, évité de faire euh, sèche, prise de masse sèche Prise de masse tous les ans, alors que moi c'est ce que je faisais. Donc, euh, lui il a fait en 3-4 ans son top physique et moi en 5-6 ans, on va dire. Donc, c'est ça. C'est si vous êtes débutant, ça fait aller un an vous vous entraînez. Vous allez faire une sèche, vous allez rentrer en déficit calorique. Au bout d'un an de musculation, vous avez déjà carassé le muscle pour que si vous baissez vos calories, vous ne pourrez pas refaire du muscle en déficit calorique. Il y a que pour les débutants que c'est possible. Ça veut dire que tu vas faire un déficit calorique sur euh, allez 2-3 mois. Bah, pendant 2-3 mois, tu vas pas progresser. Tu vas faire du surplace, voire tu vas régresser. Ça veut dire que tu te mets une balle dans le pied au lieu d'atteindre ton physique euh, top au en bout de 3 ans. Si tu fait trois sèches, et bah tu vas l'attendre en quatre ans. Tu perdu un an. Voilà, c'est ça. Et plus c'est long au niveau de la transformation, moins votre motivation ouais. elle grandit. Donc, <coughs> essayez de faire les choses carrées. Comme ça, au bout d'un de an, deux ans, vous voyez déjà des gros résultats et ça va vous motiver à poursuivre vos efforts. Ça. Puis surtout que, ok, t'es en masse, t'es allé, on va dire, t'as 14% de fat, t'as un peu de bide. Quand tu contractes, on voit légèrement les traits, mais sur la plage, qui va être plus musclé que toi en fait Qui va te mettre à l'amande Vous avez vu les gens sur la plage Il n'y a que des saucisses. Il a ouais, pas là. besoin de sécher pour être bien pour la plage. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on continue pas cette vidéo, j'ai peur que tu tac -là. Non, non sur la plage voilà il y a beaucoup de lambda et de mecs qui font du foot ils sont mass oh ouais. mais il y a pas de mecs musclé, ce sera toi le plus musclé faut voilà pas à que tout le monde je suis en train de sérieusement t'as des poids tu seras bien à la plage on se voit toujours pas assez musclé ou trop gras mais les gars vous êtes bien euh, prenez le temps ça va arriver vous allez avoir un top physique faites les choses bien en tout cas là avec tout ce qu'on a dit vous avez votre profil vous savez si vous devez faire une prise de masse ou commencer une sèche ou un rééquilibrage alimentaire donc voilà les gars donc si vous achetez un programme sur euh, www.fitnessfusion.fr vous saurez quel objectif euh, cocher quelle ouais. case de masse sèche ou euh, même athlétisation hein, parce qu'on fait des programmes athlétiques et euh, voilà n'hésitez pas à nous soutenir on a plein de beaux projets sur Fitness Fusion qui arrivent c'était Fitness Fusion de la FF. vous étiez en présence de Pimous Edidio force et fun